Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment créer des liens hypertexte. Alors les liens hypertextes sont, sont pratiques, notamment lorsque je prévisualise mon fichier SVG par exemple dans Firefox. Donc là j'ai bien mon fichier SVG. Et eh bien les liens sont actifs, c'est-à-dire que si je clique là-dessus, ça va m'ouvrir un nouvel onglet avec donc le site que je souhaite ouvrir. Et pareil donc pour les autres. Donc ça, c'est pas mal. Mais ce qui est également intéressant, c'est que lorsque j'exporte mon fichier SVG en PDF, le PDF garde les liens hypertextes. Vous voyez Donc, je suis dans un document PDF généré par Inkscape. Et lorsque je, pla je me place au-dessus des, des liens, en fait, donc j'ai la petite infobule avec le lien. Et si je clique dessus, eh bien, ça va me chercher donc, euh, Firefox et ça va m'ouvrir le lien. Voilà. Hop, donc celui-là, il fonctionne. Et pilote. il devrait fonctionner également. <rire> voilà. Alors, comment faire ceci? Ben, c'est tout simple. On va donc dans Inkscape. On va ouvrir un nouveau document. Alors, moi, je vais récupérer le fond que j'ai créé. Donc, je fais un copier. Voilà. Je vais aller dans fichier nouveau. Voilà. Je vais coller mon fond. Que je trouve sympathique. Voilà. Je vais le mettre ici. Alors, j'aime bien le mettre en 0, 0. Hop. Et puis, je vais ajuster mon document à ma sélection. Donc, pour cela, je fais Ctrl Shift R. Voilà. De façon à ce que mon document fasse bien ici les dimensions de 733 par 440. Donc ceci étant fait, ben, je vais créer juste un petit lien tout simplement. Donc je me mets ici, je, je sélectionne l'outil texte. Alors le raccourci c'était. Hein. Je clique ici. Alors j'aime bien faire apparaître la fenêtre objet. Voilà, hop. Donc là ici j'ai mon fond que je vais tout simplement renommé, je vais l'appeler voilà Et puis là, avec l'outil texte, je vais créer mon lien hypertexte que je vais appeler, euh, je vais mettre l'adresse inscape par exemple. Donc http 2 Voilà, je me demande s'il n'y a pas un S à Inkscape. Bon, il n'y a un, pas Inkscape ici, https". voilà http S. Voilà, Inkscape.org. Je réduis, je vais mettre ça en blanc, je clique là dessus. Alors je vais l'aligner correctement au centre de mon document. Donc pour cela, je clique sur aligner distribué. Donc je l'aligne par rapport à la page donc verticalement et horizontalement. Donc ceci étant fait, je vais tout simplement faire un petit clic droit donc sur l'objet sélectionné. Donc ça peut être un texte ou n'importe quel objet hein. Clic droit et je fais créer un lien tout simplement. Donc j'ai la fenêtre attribut de l'objet qui apparaît. Donc je vais la détacher, je clique ici, je vais la mettre à cet endroit-là. Je vais fermer la fenêtre alignée et distribuée. On va regarder ce que Inkscape a créé dans la fenêtre objet. Vous voyez, il a créé un groupe qu'il a renommé avec un petit A de, de devant. Et dans ce groupe, il a mis le texte. Donc ceci étant fait, bah, tout simplement, je n'ai qu'à... Alors je vais copier cette adresse. Et je vais la coller donc sur le groupe. Donc je clique bien sur le groupe. À ce moment-là, j'ai la fenêtre attribut objet qui est activée. Avec ici, href. Donc href. C'est là où on va mettre notre lien. Donc je fais un CTRL-V. Et puis si je souhaite avoir un nouvel onglet, ben il faut ici dans la cible que je rajoute ici blank. Voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, ça va fonctionner. Je vais aller dans Fichier, Enregistrer sous. Je vais enregistrer ça sur le bureau. Je vais l'appeler Lien Hypertexte. Voilà, j'enregistre, tout simplement. Je vais dans Firefox. Je vais ouvrir... Donc un nouvel onglet, je fais « Ctrl O » pour aller ouvrir donc mon lien hypertexte et je fais « Ouvrir ». On va vérifier que ceci fonctionne. Vous voyez déjà, j'ai bien la petite main qui apparaît lorsque je suis sur le lien et je clique. Et à ce moment-là, ça m'ouvre un nouvel onglet. Alors ce qui est, ce qui est bien, c'est d'avoir un petit surligné. Donc je retourne dans Inkscape. Je sélectionne ici l'outil euh, crayon, je clique dessus. Donc je vais faire une ligne, je clique ici, j'appuie sur « Ctrl » pour rester bien à l'horizontale. Je me mets à peu près à cet endroit-là, je clique. J'ai une ligne qui est apparue. Je vais mettre un contour blanc. Pour mettre le contour blanc, je clique sur la mo avec la molette ici sur le blanc. Hop, vous voyez, la ligne est devenue blanche. Je peux augmenter l'épaisseur du contour. Donc soit je joue ici avec la molette de la souris, soit je fais un clic droit et je vais mettre à 1. C'est pas mal. Alors pour le placer correctement, moi j'aime bien activer ici euh, aimanté aux boîtes englobantes. Et puis j'active tous les petits pictos qui sont là. Voilà. Pour zoomer, je clique sur la molette de la souris. Et je vais utiliser la flèche... Pour venir placer correctement ici ma ligne vous voyez il ya le magnétisme qui m'indique que c'est bien placé je peux augmenter ici voilà de façon à bien aligner tout ça euh, peut-être ça fait un peu beaucoup au niveau de l'épaisseur je vais mettre à 0,5 sera pas mal voilà donc j'enregistre hop je retourne dans firefox j'actualise Il et bien la petite ligne et toujours le lien qui fonctionne euh, je voulais également vous montrer autre chose à savoir que le lien il peut être modifié donc si je fais un clic droit j'ai plus la possibilité de créer un lien par contre je peux aller dans les propriétés du lien vous voyez hop donc la fenêtre attribut d'objet réapparaît je peux modifier bien sûr ici l'HREF et on va également afficher ici l'éditeur XML donc ça fait beaucoup de fenêtres je vais mettre ça également sur le côté de façon à avoir toutes les fenêtres alignées. Et dans l'éditeur XML, en fait, on, on a également donc ce qu'on appelle le xlink avec le href, et puis target c'est blank, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet d'avoir comment dirais-je un nouvel onglet. Voilà, donc il y a plein de petites fenêtres avec plein d'informations pour ceux qui souhaitent euh, bah modifier les fichiers SVG, c'est là-dedans que ça se passe, quoi. <rire> voilà. On va exporter, enfin plutôt enregistrer en PDF pour aller au bout de la logique. Voilà, je vais enregistrer ça en PDF. Donc je cherche ici le format PDF, enregistrer, donc on choisit le PDF 1.5, mais ça fonctionne aussi avec le PDF 1.4. On incorpore euh, les fontes. Euh, on laisse par défaut hein, rastériser les images. C'est parfait. Utiliser les dimensions de la page. OK. Je vais sur mon bureau. Je double clique sur le fichier PDF. On va vérifier ça. Oui, il y a bien la petite main qui apparaît avec la petite infobule, avec le bon lien.